Salut à tous, c'est moi Laurie Esmeralda, je suis donc actuellement à La Mulata Maastricht avec l'école Salsa Brisa et donc je souhaite vous annoncer que bientôt je serai parmi vous pour donner des cours de Rébolar et Lady Staling Jinga, tout ce qui concerne l'attitude en danse Kizomba et Semba essentiellement et Rebolan pour apprendre le déhanché. C'est un concept que j'ai créé pour enseigner donc, de manière spécifique la partie du mouvement de déhanché pour vous, chers danseurs, afin d'améliorer tout ce mouvement afro, afin de l'intégrer et de bien danser la kizomba et le semba. Également, afin de mettre en pratique ce que vous aurez appris et de vous amuser, j'organise déjà depuis plusieurs années un voyage en Angola qui vous permet de vous baigner aux racines de cette danse, donc à la racine de la culture Kizomba et Semba. Donc si vous voulez également vous joindre à nous pour ces voyages prochainement, vous pourrez avoir les dates afin de pouvoir être baigné dans cette culture et danser avec les danseurs qui se feront un plaisir de vous accompagner. Voilà, en attendant de vous voir bientôt lors d'un workshop, je vous dis à bientôt et profitez-en